Alors nous allons maintenant implémenter dans notre projet Unity une interstitielle avec récompense. Alors vous avez bien compris que ça va être très similaire à l'interstitiel, mais euh, il va y avoir quand même une différence, c'est qu'on va pouvoir gérer la récompense. Alors pour, pour commencer, ce qu'on va faire c'est ajouter un GameObject issu ici de Google Mobile ADS et on va évidemment ajouter rewarded Interstitial AD. Donc on peut voir ici qu'on a notre objet qui est bien présent. Et si on regarde au niveau du composant, on a à peu près la même chose, euh, en tout cas au niveau des caractéristiques ici, euh, que l'interstitiel, et on a des callbacks. Et on va en avoir des différents. Alors je vais vous les expliquer un par un. Alors, il y en a un que vous connaissez déjà, vu que ce sont exactement les mêmes. On had loaded. Donc lorsque cet événement se déclenché, lorsque l'interstitiel sera chargé. Ici. On had failed to load, euh, tout simplement quand il a un problème de chargement que ça n'a euh, pas fonctionné. Ici on had failed to present full screen content, donc ici c'est un événement qui va se déclencher quand euh, en fait en full screen, euh, en plein écran il y a eu un souci. Ensuite vous avez on did present full screen content, donc ça voudra toujours dire ici quand euh, en fait l'annonce la, sera présentée en, fin, en plein écran et que ça fonctionne. Ensuite, les deux dernières vont être très intéressantes, et notamment celle-ci de l'avant-dernière. On user earned reward on peut voir ici qu'on a, entre parenthèses, notamment le petit reward. Je en reviendrai ensuite, comme on peut l'avoir ici au niveau des strings. Vous pouvez voir que ça fonctionnera de la même manière pour récupérer ici cet événement. Alors, euh, ça, ça va se déclencher, en fait, quand le joueur aura visionné euh, l'annonce jusqu'au bout et qu'il va pouvoir récupérer sa récompense. Ben, c'est ici qu'on va euh, devoir travailler. Et ici, on euh, a des Dismiss Fullscreen Content, en fait, quand elle a été rejetée. Donc là, c'est quand, plutôt quand il va la rejeter. Mais en général, quand il va la rejeter, on ne va pas faire grand-chose. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Mais on y reviendra par la suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire ben, On va devoir créer notre petite annonce d'introduction. Ça n'a pas grand-chose à voir avec AdMob. Mais ici, on a bien vu au niveau des, du, du, du, du, du règlement qu'il fallait faire une petite introduction pour qu'on puisse prévenir l'utilisateur. On va créer quelque chose très rapidement. On va... Moi, j'ai choisi d'utiliser ici allez, un nouveau canvas. Donc un nouveau canvas que je vais ici passer en euh, Scale with Screen Size. Je vais aussi euh, lui dire ici qu'il a un sort order à 1 pour passer au-dessus de l'autre, parce que par défaut c'est 0 comme vous pouvez le voir ici, donc celui-ci passera au-dessus. Alors je vais ici euh, le nommer Canvas euh, Interstitial Rewarded. Voilà, pour le, le différencier. Donc à l'intérieur, évidemment, ici je vais faire quelque chose d'assez simple et qui est assez rapide. À vous ensuite de faire quelque chose de joli. Donc je vais y mettre un panel, je vais redimensionner euh, ce panel à une taille un peu plus conséquente. Ici c'est un cours et je le centre au niveau de l'écran. Donc, à l'intérieur de ce panel, bah, je vais tout simplement y ajouter maintenant un 8 texte. Par exemple, ici, euh, je vais lui choisir d'avoir une police. Alors, on va lui mettre le message, en fait. Donc, le message explicite, comme vous avez vu, la première partie. Donc, ici, par exemple, vous n'avez plus de vie. Voilà, on pourrait mettre un message comme ça. Euh, on va le passer, on va, aller, on va faire très rapidement un petit, petit, un, une petite taille de police supplémentaire. On va ici faire un no « overflow flow » pour que ça passe bien au niveau de l'horizontale. On va le centrer euh, et on va l'ancrer en haut, ici plutôt, et on va le descendre un petit peu pour avoir notre genre de titre. Donc ça, on pourrait le nommer « texte »,« title, peu importe. Ici, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment « le message à faire passer ». Alors, ensuite, vous avez la description. Donc ici, on pourrait euh, faire un copier-coller ce que j'ai fait du champ titre. On va l'appeler description. Et ici, bah, on va y noter euh, plutôt... Alors, on va le descendre un peu. On va descendre ce texte qui est exactement le même. Alors, pardon, voilà. On va réduire sa, sa taille de police. On va la passer plutôt à quelque chose de plus petit, voilà. Et ici, on pourrait écrire un message du type... Euh, Regardez... Regardez, pardon, euh, une annonce afin de récupérer euh, une vie supplémentaire, par exemple. Alors ici, c'est un message complètement euh, fictif, mais euh, qui n'a pas vraiment grand intérêt, mais vous aurez compris l'idée. Alors je vais le redimensionner, évidemment, encore ici. Euh, on va euh, ici faire un, un warp, quand même, et ici, on va le mettre plus ou moins centré, voilà, ici, et on va agrandir un petit peu pour que ça prenne un peu plus de place, bon, on dirait que ça va, on va dire que ça va, ici c'est pas très gênant, donc ça c'est bien, alors au niveau du panel, pendant que j'y suis, pour que ça fasse un peu mieux, je vais enlever carrément la couche alpha pour qu'on ait grisé, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais ajouter un UI button, pourquoi Pour pouvoir, tout simplement, bah, dans la vidéo, vous avez pu voir, euh, c'était no thanks, bah, on pourrait ici écrire euh, non, tout simplement, ou tout ce qu'on veut, donc un bouton. Ce bouton, je vais l'ancrer en, en bas à droite. Je vais le remonter un petit peu, le mettre ici. Dans son texte, on va dire euh, « Non euh, ». Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ?« Non, merci ». Voilà, ouais, par exemple, « Non, merci », comme dans la, la, ce qu'on avait vu. Euh, et je vais évidemment le redimensionner pour gagner un peu de place. Encore une fois, ici, c'est une interface très rapidement faite, mais ce qui vous donnera une idée. Alors, je me suis trompé, j'ai redimensionné ici le champ texte, et c'est le bouton que je dois redimensionner. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on peut le nommer euh, bouton ici « no ». Voilà. Ensuite, il bah, y avait un petit texte. Bah, on va suivre le même principe. On va rajouter ici un petit champ texte, parce qu'ici, il n'y a pas besoin de bouton, « ui euh, texte euh, ». Et on va euh, l'appeler tout simplement, alors c'est « txt ». On pourrait dire euh, « txt Remining par exemple, comme dans la vidéo. Et ici, on va le positionner en bas à droite. On va le monter à la même hauteur. Ici. Le monter à la même hauteur. Et voilà. Et on va écrire. Euh, L'annonce. L'annonce. Pardon. Sera diffusée. Dans. Et ici, par exemple, 5 secondes. Voilà. Je mets avec un point. Alors évidemment, je vais passer ça en overflow. Voilà. Et on va, euh, comme on a une taille de texte correcte, voilà, on va passer ça comme ça. Voilà. Donc je vous épargne ici la mise en page, on aurait pu mettre aussi ce texte txt title euh, en gras, ça aurait pas fait de mal, on va le mettre ici en bold, voilà. Bon, vous aurez compris. Ici c'est une petite interface très simple. Maintenant, l'idée euh, sera de coder quelque chose pour euh, que tout ça euh, fonctionne. Donc, euh, ce qu'on va faire, on va créer un script euh, au niveau de notre euh, notre euh, Game Manager. Allez, Donc, on va créer un nouveau script qu'on va appeler Interstitial Récompensé. Alors là, j'avais écrit ça en, en, à moitié en français, donc on va continuer. Donc, Interstitial Récompensé. Voilà. Donc, on va l'affecter ici à notre objet euh, Game Manager, et on va l'éditer ensemble pour voir comment on peut opérer donc je le mets là. Voici. Donc on édite ce script. C'est parti. Alors, évidemment, on va avoir besoin de, des espaces de nom. Donc il y en a quelques-uns qui sont évidents. Le premier, ça va être les espaces de nom au niveau de, de l'user interface. Donc using unityengine.ui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Déjà, on va créer des variables publiques qui vont nous faciliter la vie. Donc, on va avoir besoin d'une variable de type texte qui va être, bah, on va le nommer txt euh, vidéo euh, starting. Comme ça, c'est bien explicite. Starting, pardon. Euh, ensuite, on aura besoin aussi du champ texte. Euh, qui va être public, donc TXT, bah, on va l'appeler log en fait, c'est le TXT, le champ texte qu'il y a sur l'interface pour avoir le retour on pourrait le faire dans la console mais on va le faire directement sur l'user interface parce que si on essaye après ça en mode compilé euh, bah, on n'aura pas accès à la console quand on va être sur un sur notre Android je vais avoir besoin d'une variable privée, donc je vais créer ici une variable privée private de type int, intégré, donc un nombre entier, qui va s'appeler sec pour seconde, et on va la définir à 5 secondes. On veut définir 5 secondes, on a vu qu'il fallait laisser le temps à l'utilisateur, donc ça c'est important. Ensuite je vais avoir besoin euh, de l'objet rewarded interstitial ad, vous avez bien compris qu'on qu a fait ça euh, ré, ré, précédemment, mais là euh, c'est encore un autre. Donc on va avoir besoin de Google euh, mobile Add et ici placement. On avait vu pourquoi. Donc pour pouvoir maintenant créer une variable publique de type rewarded, euh, interstitial à des game gameobjects. Précédemment, c'était celui-ci. Vous voyez que c'est pas la même chose. Et on va l'appeler ici my interstitial. Inters, alors je vais y arriver. Interstitial, voilà. Euh, rewarded. Rewarded. Voilà. Et on aura besoin aussi de pouvoir afficher ici notre canvas, c'est-à-dire que lui on va le lancer à un moment où on va le cacher. Donc on va mettre un public ici GameObject, et on va l'appeler euh, Introduction. Pardon. Oh là là, décidément, voilà. Alors ce que, bon c'est parfait, là on est plutôt pas mal. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, euh, si on réfléchit, c'est de créer une méthode publique quand on va cliquer sur le bouton pour afficher euh, cette introduction. Donc, on va créer une méthode publique, tout simplement. Donc, public ici void, et on va l'appeler show introduction. Voilà, pas de paramètres. Ensuite, qu'est-ce que je fais Bon, bah ici, vous l'aurez bien compris, c'est on va montrer, euh, en fait, tout simplement l'annonce. On va indiquer à l'utilisateur notre petite interface qu'on qu a créée au, au préalable. On va l'afficher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va faire tout simplement, déjà, on va dire, on va définir que seconde est égal à 5. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on va l'appeler, on veut le redéfinir à 5 secondes. Ensuite, on va aller chercher notre objet ad introduction et on va faire tout simplement un setActive. Et on va le passer en dessous alors pourquoi parce qu'au démarrage ici du jeu si je retourne dans unity je vais tout simplement dire que ce cet objet ici il va être totalement euh, désactivé donc je le désactive au niveau du démarrage du jeu Alors on va en profiter pendant qu'on y est on peut voir qu'ici on va nous demander pas mal de choses donc bah c'est simple ici txt reminding donc la vie de cette vidéo starting tout simplement c'est mon champ texte euh, txt log bah, c'est celui ci ce qu'on a là donc on va ici tout simplement euh, charger le txt log dedans, l'interstitial rewarded bah, c'est l'objet ici et l'AD introduction c'est tout simplement ici mon canvas, comme ça avec mon set active je vais pouvoir l'activer, le désactiver quand je le veux donc ça euh, c'est important, alors maintenant on retourne dans notre script donc, on a créé cette méthode, et évidemment, maintenant, pour faire défiler ces 5 secondes, parce que rappelez-vous, on l'a ici, donc cette variable, on, peut on va pouvoir agir dessus, on va euh, utiliser ce qu'on appelle un, euh, une coroutine. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une coroutine, je vous encourage à aller vous renseigner sur la documentation officielle ou suivre l'un de mes cours où euh, je les explique euh, euh, en détail. Alors, là, ce que je vais faire, je vais créer donc pour une coroutine un IE numérateur, un IE numérateur, pardon. Et on va l'appeler countdown, countdown qui signifie compte à rebours en anglais. Alors ici, ce que je vais faire quand je vais montrer l'introduction, je vais faire un start coroutine et évidemment, on va y passer la coroutine qui s'appelle countdown. Donc jusque là, il n'y a rien de bien compliqué, c'est d'utilisation classique. Alors maintenant, je dois modifier en fait mon compte à rebours. Donc je vais utiliser une condition, je vais dire je vais utiliser le, le while et je vais tout simplement dire que quand la variable sec est euh, plus grand que moins 1, alors pour grand, pour grand que moins 1, parce que je veux que ça s'arrête à 0, à ce moment-là, je vais prendre mon objet txt vidéo starting, donc mon champ texte, point texte, euh, dans cette condition, et je vais dire, démarrage, alors, qu'est-ce qu'on avait écrit exactement euh, On va aller voir ça, on avait dit, l'annonce sera diffusée, voilà, bon, c'est pareil, euh, on va écrire ça, l'annonce sera diffusée, sauf que là, ici, on n'a pas besoin du 5, parce que là, ça va être notre variable, donc on va la modifier, on va mettre plus, sec, plus, et on va réouvrir. Donc voilà, Donc, ce qui nous fait une concaténation, l'annonce sera diffusée dans, ici, le compte à rebours, et ici, sec. Donc tout va bien à ce niveau-là, on peut comprendre très facilement ce code. Alors, maintenant je vais faire une temporisation d'une seconde. Donc là, on connaît les coroutines Yield, Return, New, Wait for Second. Et ici, on va passer une flotte, une seconde. Euh, et ensuite, je n'oublie pas de décrémenter de 1 ma variable sec pour que justement, à un moment, je sors de cette condition. Alors une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe bah, Si euh, l'utilisateur n'a rien, rien fait, les 5 secondes sont passées, donc maintenant qu'est-ce que je fais bah, Je vais tout simplement charger, je vais faire un my interstitial ma variable qu'on a créée en haut, on va faire un load add. Ça on a vu ce que c'était précédemment aussi, donc on va la charger, tout simplement. Et ensuite je vais devoir euh, ne pas oublier de désactiver tout simplement euh, ma, mon, mon introduction parce que là elle ne doit pas rester. Mais comme on a aussi la possibilité de la désactiver grâce au bouton, on va tout simplement créer ici une méthode publique qui va nous servir aussi pour le bouton et qu'on va appeler ensuite. Donc je vais l'appeler euh, public void player... Euh, non. Euh, answer no, par exemple. Voilà. Answer... Je vais écrire rien. Oh, pardon. Euh, alors là, il s'est passé quelque chose. Excusez-moi, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, je tape un peu à côté des touches. Donc public void... Answer no de paramètres encore une fois c'est pas nécessaire et donc ça voudra dire que là euh, bah, je réponds non ou tout simplement euh, il veut pas l'avoir donc qu'est ce que je fais attention parce que j'ai lancé une coroutine donc si comme il y en a qu'une dans mon dans mon projet c'est assez simple donc je vais faire un tout simplement un stop all coroutine ça m'évitera de l'identifier et puis ça va la stopper ensuite qu'est ce que je vais faire je vais prendre mon objet ad introduction donc mon canvas et je vais faire un set active false. voilà donc là l'utilisateur répond Ici, n'oubliez pas que quand le compte arbre est fini, je montre, je charge. Alors on va faire de la même chose. Je charge mon interstitiel. Donc après, on utilisera justement l'objet qui a été créé grâce à la SDK. Et on va aller dans son événement euh, lorsqu'il a été chargé. Et évidemment, on va la montrer à ce moment-là. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est d'arrêter tout. C'est-à-dire de faire comme si on avait un answer no au niveau du bouton. Donc on va tout simplement ici faire un answer no, ce qui nous évitera de euh, tout simplement recoder tout ça. Donc ça, c'est fait. Maintenant... Il y a aussi la récompense. Alors la récompense, vous avez pu voir que c'est un callback, et eh bien on va utiliser de nouveau une méthode publique. Donc on va faire un public void. Et ici on va l'appeler ça player, player reward. Voilà. Alors je vais vous montrer quelque chose tout de suite. On pourrait tout simplement faire ça. Voilà. Et écrire ici, euh, utiliser txt.log. Voilà. Euh, et on écrirait voici votre récompense. Alors je mets pas d'accent volontairement. Euh, et euh, c'est tout. On pourrait faire ça. Alors, le truc. Euh, ah, j'ai oublié le égal, pardon. Le truc ici, c'est que vous avez pu voir, on va enregistrer ça, on va retourner au niveau d'unity. Euh, voilà. On peut voir que dans un objet reward interstitial, dans les euh, callbacks, on a ici, vous voyez, un petit un objet de type reward en retour. Là, on a du string. Donc en fait. Si on veut récupérer ce reward, et je vais vous expliquer ce que c'est ensuite, euh, on va tout simplement passer un paramètre ici. Un paramètre qui attend un type. Le type, c'est quoi bah, C'est ce qui est affiché. Reward. Sauf que vous ne voyez pas. Alors, c'est assez logique, parce qu'on va devoir importer un nouvel espace de nom. Et vous le connaissez déjà, c'est using Google Mobile Ads et API. Voilà. Et là, on va pouvoir maintenant tout simplement utiliser ici notre type reward, que vous pouvez voir ici. Et on peut le nommer, pour faire bien, player. Et on va dire player reward. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais euh, concaténer ça. Voici votre récompense. Euh, et ici, bah, je pourrais marquer... Euh, la euh, Alors qu'est-ce qu'on peut écrire On va faire notre récompense. Voici votre réponse qui est de... Voilà. Un petit plus. Et ici, on va aller chercher notre valeur player reward. point Et là, vous pouvez voir que vous avez des possibilités. Alors vous avez le type, bon bah là, il ne va pas trop nous intéresser, tout string, mais vous avez surtout Un -month. month en fait, c'est le montant. Et ça, vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça euh, par la suite. En fait, c'est une récompense que vous allez pouvoir paramétrer au moment où vous créez votre interstitiel, parce que là, je vous rappelle qu'on est avec des interstitiels de démo. Et donc, vous allez pouvoir dire, bah, la récompense est de 1, ou 10, ou 50. 1. En fait, vous allez pouvoir apporter euh, paramétrer n'importe quel nombre entier. Donc ici, par défaut, c'est 10 dans les interstitiels avec récompense. Donc, euh, par les interstitiels avec récompense qui sont euh, pour le test. Donc, on, est, on aura 10 de retour. Donc voilà, bah là, on a créé notre, notre code. J'espère que j'ai été assez explicite. Ce n'est pas très compliqué, c'est du euh, Unity classique. Donc, si on revient ici au niveau de tout ça. Donc, on a euh, ici au niveau de notre Game Manager, on a tout ce qu'il faut. Alors... La première chose qu'on va faire, c'est évidemment au niveau ici notre bouton. Alors, vous, ça pourrait être un bouton continu autre, mais on va aller au niveau de son événement euh, on click, si j'y arrive. Alors, je suis où là Voilà. Euh, et on va faire un petit plus. Et là, on va aller chercher notre script GameManager, son, son script intertissier de récompense et sa méthode publique qui est show introduction. Rappelez-vous. Donc là, on clique sur le bouton j'exécute ici show introduction. Je réinitialise les secondes à 5, j'active l'objet qui est mon canvas, qui est notre petite interface, et on lance cette coroutine. Cette coroutine ici s'exécute. En fait, tant que les secondes ne sont pas euh, inférieures à 0, et donc les secondes sont mises à jour ici dans le champ texte. Et on fait une petite temporisation d'une seconde et on décrémente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait on charge l'interstitial Rewarded. Donc là, maintenant, en toute logique, et évidemment, ici, on désactive ici l'interface. Donc, euh, l'introduction. Donc, on va maintenant aller dans le... le comme on l'avait fait précédemment, et je pense que vous avez compris le principe qui va être identique à chaque fois, c'est qu'on va aller ici, maintenant. Donc, je lance ça dans mon interstitial Rewarded. Et là, au niveau des callbacks, quand c'est chargé, qu'est-ce que je fais ben, Je prends mon interstitial... Et je dis tout simplement « Show if loaded ». Donc là, c'est parfait. Alors d'ailleurs, on pourrait déjà tester, euh, et, euh, évidemment, on pourra voir comment ça fonctionne. Donc je lance. Voilà, je clique. Et voilà, on peut voir ici euh, que j'ai bien, je touche à rien, mon compte à qui fonctionne. Et j'ai bien mon interstitial rewarded qui s'affiche. Tout fonctionne correctement. pardon. Alors maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de la relancer, et on fait non merci. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas paramétré ça. Donc, on y va. Donc, au niveau du bouton ici, même si c'est désactivé, bouton no, on a un événement on clic. Pareil, on va chercher notre game manager parce qu'on l'a traité dedans. Donc, notre game manager. Voilà, on va chercher interstitial récompense qui est le script, et on va chercher notre méthode answer no. Je rappelle que answer no, ici, il est je stop les coroutines et je désactive en fait AD Introduction, qui est tout simplement un GameObject, et dans mon cas, ici, on avait glissé dans cette variable publique, c'est mon canvas. Donc si maintenant on teste, on va pouvoir observer, hop, 5, 4, je fais non merci, ça s'efface, je relance, 5, 4, donc ça repart bien à chaque fois euh, de 5 secondes, et si je laisse écouler mes 5 secondes, ben bah voilà, euh, l'annonce la, la, est diffusée. Donc là, on peut voir qu'elle est bien diffusée. J'ai un compte à rebours. Alors ici, attention, on ne peut pas passer tout ça, mais en vrai, quand vous êtes en production, normalement, l'utilisateur pourra la passer. Ici, on a un petit compte à rebours de 5 secondes. Voilà, euh, vous avez pu voir que c'est pour du test. Donc maintenant, ce qui nous reste à paramétrer... C'est la récompense, parce que là c'est bien beau, ça fonctionne, mais l'utilisateur n'a aucune récompense. Bah ben Ça on a vu comment on faisait. On va ici au niveau, donc on va couper pour pas, pour éviter d'avoir des problèmes. Euh, on va aller ici au niveau de Rewarded AD et on va aller chercher le callback. Le callback, on a pu voir que c'est On User Reward. Euh, on User and Not Reward. Et avec le type Reward. Donc on va y se faire un petit plus. Parce qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est de, de lui affecter une récompense une fois que c'est terminé. S'il clique sur non merci, il continue. Voilà, mon jeu continue. C'est à moi de développer la logique. Donc, si ici, si, il a euh, regardé jusqu'au on va aller dans le euh, Game Manager. Et on va aller chercher la méthode publique qu'on a créée à cet effet, qui est Player Reward. Donc, je vous rappelle que PlayerReward, c'est tout simplement ici une méthode publique qui a comme paramètre euh, un type Reward qu'on a nommé Player Reward. Rappelez-vous que si ça, vous n'avez pas ce type, c'est parce qu'il vous faut importer cet espace de nom. Et ensuite, bah, on met à jour le champ texte ici, en disant vous avez une récompense, mais vous, évidemment, ce sera une autre logique. Et on peut même utiliser le player reward a month, et on va voir qu'il devrait nous renvoyer renvoyer le nombre 10. Parce que c'est un montant par défaut dans les annonces euh, les annonces euh, de test. Donc on lance ça maintenant en condition euh, ici. Donc ça, on en, normalement, on a terminé, donc on clique. On va la laisser aller jusque... Euh, c'est 5 secondes, l'annonce interstitielle récompensée devrait s'afficher, l'utilisateur la regarde jusqu'au bout, voilà, et ici on peut voir, voici votre récompense qui est de 10. Alors, on va évidemment retester pour vous montrer que ce, cet événement de récompense ne se déclenche pas, si je clique, non merci, vous pouvez voir, hein. voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, là c'est une... C'est un exemple très rapide qui n'est pas bien mis en page, mais on pourrait aussi euh, remplacer le texte ici par un bouton qui permettrait par exemple de cliquer dessus pour gagner du temps euh, et euh, afficher directement euh, l'annonce. Mais en tout cas, maintenant, vous pouvez voir que vous avez ici créé une interstitielle avec récompense qui est, je le rappelle, encore en bêta, qui sont encore en bêta aujourd'hui, mais qui fonctionne convenablement en respectant les règles que nous impose AdMob. On a bien ici 5 secondes, des messages clairs, euh, et ici on a une récompense au moment où l'utilisateur en fait, récupère récupère euh, enfin, à regarder la, la publicité, l'annonce jusqu'au bout. Donc voilà pour ce qui est des interstitiels avec récompense.